Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une ouverture euh, qui n'est pas des moindres puisque ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de sur la chaîne mine de rien et cette fois-ci ce sont les forces dimensionnelles, comme ça vous voyez bien le booster regardez en plus avec un magnifique t-shirt bouc émissaire, en plus maintenant que la banniste est passée ça y est ils reviennent les petites bestioles euh, ils sont plus limités à rien et euh, tout comme les boosters j'en ai pas pris qu'un j'en ai pris dix, on a dix boosters voilà commander sur chaînebox.fr, les deckbox que vous voyez derrière et tout un tas d'autres trucs, la plupart des displays et compagnie, c'est chez Shenbox que j'ai acheté. Alors, il y a quelques trucs sympas dans ces boosters, notamment la Ghost qui m'intéresse un petit peu, mais sinon dans l'ensemble, il n'y a rien de bien folichon que je veux à tout prix. Donc, on est parti pour El Primero Boosteros, c'est parti. On commence avec un Thérion, Duc, ben, on va faire une petite mise au point, voilà, c'est vite que ça fasse de la surexpo. Ok, terion Duc, Yul Voilà hein, le monstre psychique Ensuite on a un sage des guerres anciens Imposture et trahison Debout terion Et la cam qui fait que des mises au point Du coup un Debout terion Répétition générale Au delà du pendule Alors euh, c'est une secrète. C'est une secrète, on a la première secrète, on a là du pendule, magnifique Link 2. Donc, cette carte invoquée par lien dans une zone extra, vous pouvez payer 1200 points de vie, ajouter un monstre au pendule, donc voilà. C'est une Link qui se joue avec les pendules, donc malheureusement, même si je la trouve jolie, je ne la jouerai pas. Mais au moins, on a déjà une secrète, c'est cool, sur 10 boosters, euh, voilà. Sarkugagus Sarcougag... eh, dévorant, Tengu corbeau, colonel de la corde C, et mère suprême mar. Attends, on va voir si ça fait... rend mieux si j'éteins là. Ouais, j'ai l'impression que ça rend quand même un peu mieux, non Vous ne trouvez pas, c'est... On a juste une petite lumière d'appoint, mais ouais, ça, ça rend un peu mieux, ça rend un peu mieux. Ensuite, on continue, on nouveau le deuxième booster. On est parti, on ne s'arrête plus. Si on a encore une secrète, euh, par contre, c'est ouf. Livre de compte d'Ishiroku. A6 occlusion. Accro, griffe, frayeur. Euh, elle est plutôt mal. ça me fait penser à un gargoyle. Du... près Plante, mais en pendule. Je n'aime pas les pendules. Oh, arc-en-ciel, peintre météorologique. J'adore l'archétype météorologique. Je le trouve vraiment très beau. Et euh, du coup, bah, cette carte, elle est ajoutée. Alors, je sais pas si ça va me rendre bien à la K, mais ah, parce qu'elle brille beaucoup trop, vu que c'est une Ultra. Mais euh... mais les couleurs sont vraiment jolies. Hop, petite Ultra, du coup. Sentinelle, ensoleillé, Cadet des gardes. Joe, guerrier symphonique. Et Triatis, près' Plante. C'est quoi Est-ce que les Prédaplantes, en vrai, auraient pu m'intéresser Mais vu que c'est du pendule. Euh, pendule, ben voilà, c'est ça le truc c'est le pendule. Moi, je n'aime pas, je n'aime pas le pendule. Astra Griffrayer, euh, Challenger Héroïque Épée Articulaire, Frappeur Fou, et, et, et, et le Challenger Héroïque Morgenstern. Ok, Morgenstern, pas bah, facile à dire, c'est fin Et ensuite, on a l'affronteur Griffrayer, donc une super. Voilà, une petite super contre le Griffrayer. Le je crois, c'est le nouvel archétype. Il y en a beaucoup qui aiment bien. Guerre les Anciens, donc euh, Sau euh, Sauvage donning, à Perdition du Marqué. J'aime beaucoup les, les cartes du Marqué. Yamatoko Orochi et Medium de la Loi Lumière. Les Orochi sont tellement chou. J'aimerais bien qu'ils sortent un, un deck Orochi, en vrai, ça pourrait être cool. J'aime bien tout ce qui est mignon. Je sais euh, ça vous fait chier parce que je vous melfie tout ça, mais moi j'aime bien. Alors, Couronne de Matériacteur... Bellone, Griffreyer, changer à nouveau héroïque, Morgenstein. le la saga pardon des, en, des gardiens... Ah, bah, j'y arriverai pas Saga des gardiens anciens, Imposture et Trahison, et une super champion héroïque, euh, Cleve Alors, à savoir que là-dedans, en vrai, et Mato j'aurais bien voulu avoir l'Alexis -so J'ai inversé, ça c'est cool, une nouvelle jar. Équipe de réserve, et Mère Suprême Mar. J'aimerais bien avoir l'Alexis la, Exaucer, -ex -so je vous cache pas. On va mettre la super là. Donc pour l'instant on est à une secret, Une ultra, deux super. C'est pas dégueu. En 4 boosters. Et là, du coup on ouvre le... Donc en 4 boosters Ouais, 4 boosters. Le cinquième. Allez c'est parti, on a fait la moitié déjà. Debout Boutherion. Répétition générale. Chaîne de surprise. oreiller parasomni. Oh, oh la petite... Oh, l'ultra, dragon fusion. Prêt d'un pouvoir, venin infamé. Putain, ils ont pu faire plus court niveau nom. Eh, elle est, elle est, franchement, franchement, elle est belle. Je, je vois si je peux pas faire un truc au niveau du focus. Voilà, sur la carte vous voyez à quel point... Elle franchement, elle est jolie. C'est une super... Est, elle est vraiment une super jolie pour une Ultra. Euh, guitariso, guerrier symphonique. Je sais pas que la cam' soit nouveau, mais... Dragon, divin, titanomachia. Eh, franchement, il est beau aussi, putain. Mais il y, a des, il y a vraiment des beaux archétypes dans... Dans cette display... Rocco guerrier symphonique et jeu de dé sumo musical. Et bah deux ultras, une secrète, On est plutôt bien. On est plutôt bien. Vous voyez, j'ai même sorti le petit tapis euh, Corrido. Bon. Medium du rocher de guerre. Algoul Mazera, Couronne de matériacteur. Terion Toruane. Allez, c'est maintenant que ça se joue. Un monstre a effet... Ok, Shosei, le stopper de fantômes. C'est une super. Un euh, nouveau perdition du marqueur qu'on a déjà eu. Ah, Hydre qu'on n'avait pas encore eu. La Vélane... <rire> ils auraient dû l'appeler Zedlan. Euh, oh, une prédaplante. Ambulomélide. Ambulomélide, prédaplante. Et cadet des gardes. Par contre, je suis content d'avoir eu le, le dragon fusion en prédaplante. Il reste combien 3 boosters. J'ai l'impression que ce booster, il est plus lourd. Je le trouve plus épais. Après, il y a 9 cartes dans ces boosters, donc c'est cool. Ouais, euh, il y a... Un, il, je sais pas. Je sens qu'il y a une carte qui est mal découpée. Buffolicula, Prédaplante. Acro, euh, Biblispe, Biblisp Prédaplante. Il y a quand même pas mal de Prédaplante dedans. Bellon, Grifrayer. Et le dragon de l'aile aux yeux Impair, Une Synchro Pendule ou pendule synchro, je sais pas trop comment on dit. Euh, qui, est, qui est jolie, qui est très jolie. Mais c'est une super. Là j'ai qu'on a déjà eu, le champ héroïque Jerngr... Je ne veux pas dire, médium de la loi de la lumière qu'on a déjà eu, et Triatis près la plante. Ok, trois boosters. Il reste 3 boosters. On va avoir la deuxième secrète. Aha, That's the question Terion Faucheuse fum Algul Mazera, Zombie T. Astra griff et c'est une super avec Yakuza Seigneur des 8 tonnerres. Elle est belle aussi un beau dragon euh, qui fait bien son taf, qui est, qui est, qui est très joli, euh, le très joli aussi. Burgot amphibie MK11. Pardon, jeu de sumo musical. Et c'est avec la mise au point du coup. Euh... Et à nouveau le dragon divin Tito Machia. et la prédiction du marqué. Allez, deux derniers boosters. On va faire un truc. Je vais prendre d'abord celui du fond. Peut-être qu'on va changer la luck, peut-être pas. Ça me rappelle le jeu des boîtes avec Arthur. Je sais plus, je sais plus le nom. X Exc exclusion. Acrogriffreire. Saga des guerriers anciens, Posture et Trahison Changer héroïque, épée articulaire, et c'est une ultra, le moteur infini système Argyro. Alors je connais pas encore le, le, le Decterion, oui, c'est ça, ça avec le Decterion. Donc ouais, mais encore une ultra. Donc guerrier ancien, sauvage Dongning, euh, Triatis près d'Aplante, dévorant, et le colonel de la corde C. Bon. Bon, bon, bon plus qu'un booster, hein, plus qu'un booster. En vrai, ça va parce que j'ai quand même eu le truc des pendules là mais je, je, je pas pondu moi, je n'aime pas pondu. Bellone Griffrayer, Frappeur fou, Alternative Griffrayer, Livre de Compte Ishiroku, et c'est une super avec la couverture pâtissielle. Oh, elle est jolie aussi. Honnêtement, honnêtement, elle est très très belle. Allez, elle, stoppe les caméras, fais mise au point là-dessus. Voilà, regardez-moi ça. Allez, allez, elle est belle, elle est belle, franchement, elle est belle. Malédiction Jade Glace, Joe Guerre Symphonique, Cadet des Gardes et un nouveau ninja inversé. Voilà, allez, je vais faire un truc que je ne fais jamais en vidéo, parce que je sais que vous aimez bien voir ça, mais avant, euh, lâchez votre petit pouce bleu, et euh, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait. Allez, je fais une petite pub d'instant promo. Et pour une fois, je vais montrer du coup les cartes que j'ai eues. Alors, la couverture, euh, pâtissière, en, en super. Euh, moteur infini système à Guy. On va les mettre comme ça. Allez, mise au point. S'il te plaît. Moteur infini système à Grio. Yuzuka, seigneur du 8 tonnerres qu'on est en super, dragon de l'aile aux yeux impairs, qu'on est en super, Chausset, le stopper de fantôme, qu'on est en super, et en ultra on a eu le dragon fusion, près d'un pouvoir venin affamé, en super, champion cleve solzish. C'est solziche, je vais pas dire, affronte, euh, affronte, <rire> ça me pense au truc de bref, <rire> vous l'avez je pense, affronte afflure, oui c'est ça, affront à gris -rayer arc-en-ciel peintre métrologique en ultra et en secret au-delà du pendule voilà, ma foi, une assez bonne ouverture euh, le ratio est pas dégueu la, les petites ultras sont sympas après on n'a pas eu la ghost, on n'a pas eu non plus l'exauceur que je recherchais mais euh, on a quand même eu une secret en 10 boosters donc euh, on, a ses, euh, on a chanceux, est assez chanceux, ça va normalement je crois que c'est 2 secrets euh, par display, donc on, on est bien ça va, on n'est pas perdant sur ces 10 boosters quant à moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo je vous fais des gros bisous, je vous dis bah, à bientôt, comme je viens de le dire. <rire> Allez, salut à tous.